Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour le mois de mars 2020. Avant de commencer, j'aimerais demander si vous avez déjà consulté les prévisions, du, euh, les prévisions générales. Sinon, je vous invite à le faire car elles sont euh, aussi importantes. Pour euh, cette vidéo, c'est pour les prévisions propres aux poissons. Donc, euh, euh, Je commence par euh, la première partie du mois de mars, le soleil continue dans votre signe d'ici le 20 mars et le regroupement des planètes est dans votre onzième maison toujours et Vénus aussi est dans votre troisième maison à partir de 4 mars. Toutes ces planètes vous rendent extrêmement sociables et très actifs au niveau de vos communications et de vos déplacements sociaux. Mercure qui est rétrogradé dans votre signe vous a incité à réévaluer certains partenariats, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et avec la pleine lune qui aura lieu dans votre septième maison et Mercure qui recommence son transit direct, la vision et l'image seront plus claires pour vous et vous allez pouvoir décider quelle relation vous convient et laquelle doit être doit être éliminé de votre vie. Vénus dans votre troisième maison et sa conjonction à Uranus dans cette maison pourraient vous offrir l'opportunité de faire beaucoup de déplacements qui seront profitables et bénéfiques au niveau de votre carrière. Ils pourraient vous offrir euh, l'opportunité même de changer votre lieu de résidence ou voyager pour entreprendre des études ou pour travailler à l'étranger. La deuxième partie de mois de mars, les choses seront un peu différentes. La conjonction de Jupiter avec euh, votre gouverneur Jupiter avec Mars dans votre onzième maison vont vous offrir l'opportunité de recevoir des sommes d'argent à travers votre emploi. Ces sommes d'argent pourraient être sous forme de bonus ou des récompenses pour des voyages. Ces sommes d'argent pourraient vous inciter à entreprendre des aventures, soit pour, lancer, pour vous lancer en affaires ou lancer un petit projet lucratif en plus de votre emploi actuel, ou simplement les dépenser sur votre plaisir. La dernière partie du mois de mars est après que Saturne entre dans votre douzième maison et la nouvelle lune euh, se produira euh, dans votre deuxième maison, Saturne va vous inciter à prendre une décision quelconque à propos de votre stabilité, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou au niveau de lieu de résidence. Donc, euh, la nouvelle lune pour vous pourrait être un nouveau début, un vrai nouveau début au niveau de votre stabilité. Votre stabilité physique ou stabilité émotionnelle et sentimentale. Vénus, après avoir été chargée par l'énergie imprédictive d'Uranus, va vous offrir des opportunités surprenantes. Et inattendu à propos soit d'un voyage ou d'un changement de lieu de résidence ou même le pays de résidence donc ça c'est en général je vous donne rendez-vous au niveau hebdomadaire dans les prévisions hebdomadaires je vous souhaite la meilleure des chances et j'aimerais aussi vous inviter à consulter euh, mes vidéos de Cuisine que j'ai téléchargées dans la chaîne Cuisine Économique. J'apprécierai votre support et votre, votre encouragement. Et euh, le lien, vous trouverez le lien dans euh, la description, dans la boîte de description de cette vidéo. Euh, donc aimez, commentez et partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.